Le soutien à l'audiovisuel de la région est déterminant pour nous, les réalisateurs, tous les professionnels de l'audiovisuel de la Guadeloupe. Parce que dans des projets souvent contraints, on a besoin de cette aide pour aller jusqu'au bout. Moi, c'est Louis Théodore, 10 camarades Jean. En fait, en 1939, 29 janvier 1939, là en fait, la Guadeloupe était en colonie, et après, il dirais qu'il y ait un département de domaine, mais continuent de rester colonie. Euh, Aujourd'hui, eh nous aurons l'occasion euh, de découvrir euh, un homme remarquable, euh, camarade Jean. Et euh, je pense que euh, nous, notre but, c'est aussi de faire en sorte qu'en dehors de la fiction, nous puissions mettre à l'honneur euh, les hommes remarquables que nous avons en Guadeloupe. Le 5 janvier, 1963. Réunion là, ça. Eh bien, c'est qui effectivement dit que faut nous créer une organisation. Nous effectivement ce qu'est les gong, C'est la première organisation qui a donné le mot d'indépendance à la voile. Euh, on est entre les années 63 et les années 85-90. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut poser. Euh, cette histoire, parce que le futur est en construction, mais le futur se construit sur des bases, et les bases, c'est le passé, c'est le présent. Camarade jean fait partie de ce patrimoine-là. On doit raconter euh, l'histoire de la Guadeloupe avec un grand H, mais aussi nos histoires avec un petit H.